Et je vous remercie d'être là pour cette demi-heure consacrée à comment ne pas me laisser déborder par mes émotions quand je suis en train de communiquer. C'est bien ça, c'était bien le thème, tout le monde est OK avec ça, il n'y a, a pas eu de changement, Bon, c'est bon. Alors, pour ceux qui ne euh, se souviennent pas euh, ou qui n'ont pas encore participé à mes webinaires, euh, la manière dont ça va se passer est la suivante. Euh, c'est un webinaire court, donc, et j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous raconter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer euh, euh, ce que, voilà, des informations qui me semblent utiles sur ce sujet. Si vous avez des questions, des remarques, envoyez-les en chat et de temps en temps, je jetterai un œil, peut-être même les deux, pour arriver à voir ce que vous dites et éventuellement l'intégrer en cours de route. De toute façon, une fois que j'ai fini, je relis toutes vos remarques et euh, ça me donne des sujets pour euh, des articles, des compléments, des vidéos supplémentaires, etc. Donc, allez-y et ne m'envoyez pas si je ne réponds pas tout de suite là de maintenant, à vos questions, remarques, commentaires. Bien. Alors, pour démarrer... Buenas euh, tardes. Pour démarrer, je, me, je vous propose de partir d'un mail que j'ai reçu il y a quelques jours et qui me paraît totalement dans le thème. Dans, cette, dans ce mail, cette personne qui euh, suit la formation communication efficace que, euh, pour l'instant, vous ne pouvez pas suivre parce qu'elle n'est ouverte qu'à intervalles réguliers. Cette personne m'envoie une question en me disant euh, « bon, Je commence à tester cette méthode, ça marche, je suis très contente, tout va bien. » Et voilà la remarque qu'elle me fait. Il est plus facile de suivre cette méthode si on n'est pas en proie à une émotion trop forte. Et un peu plus loin, dans ce mail, elle me dit « Je suis sûr que tu as dû rencontrer des personnes euh, prises d'une certaine émotion non gérée qui euh, vient comme empêcher la communication de se faire de manière fluide. » donc euh, ce qui m'intéresse dans cette euh, phrase, que peut-être certains d'entre vous pourraient reprendre euh, à leur propre compte, c'est que, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a l'impression dans cette phrase que les émotions ont pris le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que, en fait, la personne parle de ses émotions comme si c'était à part d'elle-même, en dehors d'elle-même, par exemple, euh, des personnes... En proie à une émotion trop forte. Le mot de proie, c'est très fort. Ça veut dire que ça, ça, ça remonte hein, dans, dans, dans notre histoire, c'est du théâtre classique. Mais ça veut vraiment dire que l'émotion nous euh, transforme en victime et nous sommes la proie de l'émotion. Autre, autre chose, euh, une certaine émotion non gérée qui vient empêcher la communication, comme si l'émotion venait de l'extérieur et empêchait la communication. Donc, le premier point sur lequel je vais insister dans ce webinaire est le suivant. Il est hyper important de repérer. De suite, quand vous faites des phrases qu'on appelle en mode passif par rapport aux émotions, exemple des phrases telles que j'ai senti monter l'émotion, autre l'émotion m'a envahi, m'a submergé, m'a débordé. Tous ces, euh, ces, ces, ces euh, phrases sont en mode passif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que euh, l'émotion, encore une fois, est en dehors de vous et c'est comme une personne qui serait autre que vous. Donc là, je voudrais faire un, un vraiment un focus sur euh, la triade euh, importante qui est émotion, pensée, comportement. On va faire vraiment euh, du... du Peut-être ça va vous sembler très euh, basique, mais je pense que c'est vraiment essentiel pour répondre à la question comment ne pas me laisser déborder par mes émotions. Première chose, les émotions se déclenchent de toute façon, que nous le voulions ou non. C'est-à-dire qu'il est vraiment essentiel que vous reteniez qu'une émotion est un processus chimique, donc il est complètement absurde et inutile et illusoire de penser que nous pouvons maîtriser nos émotions. C'est clair ça Donc nous ne pouvons pas empêcher l'émotion de naître, ça c'est sûr. Deuxième chose, euh, c'est vrai que c'est un processus chimique, mais enfin ça se passe quand même à l'intérieur de nous. Ce que ça veut dire, c'est que les émotions restent quand même, sous notre contrôle et notre propriété. Donc, plutôt que de dire « la colère m'a envahi » ou euh, euh, « j'ai été en proie à une peur panique », encore que, si c'est vraiment une de panique, non, malgré tout, en fait, l'idée c'est que j'ai eu très peur, j'ai ressenti une peur panique, je ne sais pas si vous entendez la différence, mais dans la première phrase, c'est l'émotion qui est sujet de la phrase, dans la deuxième phrase, c'est moi qui suis sujet de la phrase. Yes, ça. C'est OK, ça Anne, Pascal, pas de son, pas d'image. Alors, est-ce qu'il n'y a que Anne qui n'a ni son ni image Est-ce que les autres, vous avez euh, du son et de l'image OK, ici, OK, ici. Alors, Anne, je pense que c'est chez toi que ça se joue. Je vais lui répondre. Anne, c'est chez toi que problème. Souris. Euh, OK, donc, est-ce que vous êtes avec moi sur l'idée que euh, reprenons la propriété de nos émotions en faisant des phrases avec qui démarre par jeu. Est-ce que pour tout le monde, c'est OK que Ça, c'est la base. Hein. C'est OK pour... Ouais, a priori, ça va pour... Bon. Donc, l'idée, c'est ne nous mettons pas en mode passif par rapport aux émotions, mettons-nous en mode actif. Maintenant, je reprends ma triade. Oui, les émotions sont un processus chimique, mais qui naît à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons pas empêcher les émotions de naître. Ensuite, vient la couche pensée, Donc, il y a la couche émotion, après il y a la couche pensée. Nous ne pouvons pas euh, euh, empêcher, nous empêcher de penser, ce n'est pas vrai. En revanche, ce que nous pouvons faire, c'est piloter nos pensées. Exemple, tous ceux qui ont déjà testé la méditation. Ou, euh, euh, en, sans, sans penser à la méditation, je suis coincé dans les bouchons, je peux penser à « je vais tous les tuer » ou je peux concentrer mes pensées plutôt sur « ah, c'est quand même mieux » de penser que ce soir je vais dîner avec des copains. Ça va, ça Là c'est sur les pensées. Je ne peux pas m'empêcher de penser, mais je peux piloter mes pensées. Enfin, la dernière couche, c'est la couche comportement, et là là-dessus, j'ai totalement la main, je suis tout à fait aux commandes de mes comportements. Yes Et c'est pour ça que, euh, pour, euh, au tribunal, pour justifier euh, qu'une personne n'est pas condamnée alors qu'elle a, a eu un comportement criminel, on veut prouver que elle a, son discernement a été aboli. C'est-à-dire que la couche pensée n'était plus là. C'est OK euh, là-dessus Émotions, pensées, comportements. Les émotions, on ne peut pas l'empêcher de naître. Euh, et on, peut, non, on ne peut que jouer avec cette énergie, ça va être mon deuxième point. Les pensées, on ne peut pas s'empêcher de penser, mais on peut piloter. Et enfin, les comportements, là, on peut piloter. On a la capacité de piloter. clair pour tout le monde, ça Oui. Alors, c'est super. Donc, nous ne pouvons pas empêcher les émotions de se déclencher. Et donc, il faut en faire quelque chose. Parce que si une émotion, guillemets, et vous voyez maintenant pourquoi je mets des énormes guillemets, si une émotion nous déborde, en fait, c'est pour qu'elle déborde, c'est que l'émotion est, est devenue trop forte, c'est que nous n'en avons rien fait, et donc, elle reste là, et elle mouline, parce qu'elle continue à faire son boulot. Et c'est là qu'il faut revenir, deuxième chose essentielle, deuxième pilier de ce webinaire pour moi, vous dire à quoi ça sert une émotion. Une émotion, ça a deux, une double fonction. Petit 1, ça nous indique quelque chose dans notre rapport avec notre environnement. Ça nous dit, il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur et ça nous alerte en utilisant notre tableau de bord intérieur, notre tableau de bord émotion. Ça va ça Donc, c'est vraiment euh, une... Lumière qui s'allume sur le tableau de bord. Deuxième utilité, deuxième fonction de l'émotion, c'est de nous donner une énergie qui va nous permettre de rétablir l'équilibre entre nous et l'environnement. Clair là-dessus Donc, ça, c'est la double fonction des émotions. Une émotion sert à nous indiquer quelque chose dans notre rapport au monde, que le monde soit le monde en général, euh, les autres personnes. Ou ça peut être aussi le monde étant nous-mêmes et un comportement que nous venons d'avoir, par exemple. J'étais, euh, pour vous donner un exemple, j'étais très en colère contre moi hier soir parce que j'ai euh, fait un choix qui ne me paraissait pas juste après. J'étais très en colère, mais celle-là c'était contre moi, pas contre euh, la personne en question. Okay Donc, une émotion nous donne une indication et nous donne l'énergie pour rétablir euh, un endroit dans lequel on soit cool. Quoi. Ça va, jusque-là Yes. OK. Donc, une fois que ça c'est dit, j'en profite pour vous souligner le fait que, avec tout ce que je viens de dire sur les émotions, c'est complètement aberrant de continuer à parler d'émotions négatives. Et attention, quand je parle d'émotions, je fais une différence entre les émotions et les sentiments, qui sont des composites. Les émotions, il y en a quatre émotions de base qui sont la joie, la peur, la colère, la tristesse. Ce sont ces quatre émotions dont je parle. Okay la honte, la rage, euh, le, le désespoir, le, le, le, la culpabilité. Ça, c'est plus des émotions, ce sont des sentiments, c'est du composite. Bon, Donc moi je, ici dans ce webinaire, je me concentre sur les émotions. Aucune de ces quatre émotions peur, joie, colère, tristesse n'est négative. À la rigueur, je veux bien accepter qu'elle soit désagréable. Oui, ce n'est pas très agréable d'être en colère, ce n'est pas agréable d'être triste. Mais pas, euh, ça ne veut pas dire qu'elle est négative. En fait, ce côté désagréable est ce qui nous permet de repérer la lumière qui s'allume sur le tableau de bord et de mettre au service, enfin, d'utiliser cette énergie pour nous permettre de revenir à quelque chose d'agréable. C'est Au contraire, c'est un service que l'émotion nous rend en étant désagréable. Sinon, on se complairait dans la tristesse et on ne changerait rien à ce qui se passe. Yes là-dessus ouais. Finalement, les émotions désagréables sont beaucoup plus puissantes si on les utilise bien pour ajuster nos comportements. Donc, euh, pas d'émotions négatives, ça c'est pas vrai. J'y reviendrai euh, probablement euh, euh, à la fin dans, dans mon troisième point. Mais il, il est complètement euh, euh, dangereux de continuer à penser qu'il y a des émotions négatives. Ça correspond souvent à ce qu'on nous a appris quand nous étions petits. Il y avait des émotions OK et des émotions pas OK. Le résultat des courses c'est que les gens qui ont appris que certaines émotions n'étaient pas OK, bah du coup, c'est comme s'ils avaient caché euh, l'indicateur et que du coup, bah, ils se condamnent à rester coincés dans le problème. Bon. Donc, je reviens sur euh, euh, l'idée de, de ces quatre émotions, indicateur et énergie. Le, la joie nous indique qu'il y a quelque chose de sympa qui se passe pour nous en ce moment. Et ça nous donne l'énergie pour aller créer de la relation. Car la joie, en général, c'est ce qui euh, nous avons envie d'aller créer du lien sur base de cette joie. Voilà pourquoi, dans la méthode que moi j'ai construite sur la communication efficace, j'insiste beaucoup sur soyez concentré sur un objectif qui vous attire, qui vous fasse envie, parce qu'à partir du moment où vous êtes concentré sur une joie potentielle, vous allez avoir envie de communiquer. Donc en fait, vous mettez de l'essence dans le moteur. Bon, ça c'est pour la joie. En ce qui concerne la colère, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui nous fait chier. Voilà, je, je, je mets les points sur les « i », c'est quelque chose qui nous emmerde et qu'il faut que ça change. Donc la colère, c'est une énergie qui va nous permettre de « oula, que se passe-t-il Pourquoi est-ce que je suis en colère Ah oui, c'est ça !» Et par exemple, de dire à la personne « Écoute, là, par rapport à ce que tu viens de faire, c'est pas OK pour moi, je suis en colère, voilà ce que je veux que tu fasses, voilà ma demande, vas-tu le faire ?» Je, je vous rappelle qu'il y a un webinaire dans pas très très longtemps, mais j'ai complètement oublié la date sur la colère. Je vous incite pour ceux que ça titille de venir participer à ce webinaire. Soit que vous ayez envie de tout le temps de bloquer les colères, vous passiez votre temps à répéter que vous êtes agacé, soit que au contraire vous gériez pas, vous n'utilisiez pas bien la colère et que vous passiez en permanence dans la rage. Ouais, ça fait chier, ça c'est plus de la colère. Bon, Donc, la colère nous indique qu'il y a un truc qui ne va pas et ça donne l'énergie pour que ça change. La tristesse nous indique que nous avons perdu quelque chose et ça nous donne l'énergie pour mettre quelque chose à la place. Donc pour, pourquoi c'est essentiel de se souvenir de ça C'est que beaucoup de personnes, souvent des hommes, à qui on a dit euh, la tristesse c'est pour les gonzesses, bah, quand ils éprouvent de la tristesse, ils font « non, non, je ne suis pas triste, je suis en colère bah, », le résultat des courses, c'est qu'ils vont rester coincés dans leur tristesse, parce qu'ils ne vont jamais aller mettre quelque chose pour penser la plaie pour, pour se faire du bien à l'endroit où ils ont perdu quelque chose. Ça c'est pour la tristesse. Et enfin la peur nous indique un danger, un risque, et nous donne l'énergie pour faire une des deux choses suivantes, soit nous barrer vite, parce que si par exemple c'est un danger physique, soit, ce qui est beaucoup très souvent oublié, nous donner l'énergie pour aller demander de l'aide. Dans mon métier, je rencontre très souvent des gens qui ont peur de prendre la parole, parce qu'ils estiment ne pas avoir les compétences, parce qu'ils n'ont jamais parlé devant un tel public, des choses comme ça. Et donc, euh, euh, rebelote, souvent des mecs, euh, on leur a expliqué, mais c'est le cas aussi de certaines femmes, on leur a expliqué que la peur, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, bien sûr que si, il y a une raison d'avoir peur. La peur, elle est là de toute façon. Je rappelle ce sur quoi j'ai démarré. C'est absurde. Il n'y a pas de rapport entre une émotion et la raison. Il faut arrêter ces phrases qui ne veulent rien dire. Donc, oui, dans le monde de la personne, il y a une raison d'avoir peur, parce que la peur s'est déclenchée, est déclenchée. Et donc, la question c'est, qu'est-ce que je fais par rapport à ça Par exemple, je vais aller voir ma RH et je lui demande d'avoir une formation en prise de parole, ou bien je vais aller voir un copain qui lui vient de faire cette prise de parole, ou qui a l'habitude de faire ça, et je vais lui demander trois conseils. Ça va là-dessus Donc peur, joie, colère, tristesse, à chaque fois la mécanique est la même, ça m'indique quelque chose, ça me donne l'énergie pour faire quelque chose. Parce que là-dessus c'est ok. 5 personnes, yes, oui, et parfait, ouais, donc pour l'instant, vous avez ce qu'il vous faut, donc, synthèse, comment, du coup, fait-on pour ne pas se laisser déborder, embarquer, euh, submerger, voilà tous les mots que j'entends par les émotions Première étape, changeons notre manière de parler, et donc quand vous entendez la phrase suivante, oh là là, quand vous vous entendez dire, oh j'ai... Euh, « Il y a une émotion qui m'a bouleversé. » le dans la même case qu'il euh, y a une idée qui m'est venue. Non, non, elle n'est pas venue de l'extérieur. Ça va C'est vous qui faites ça. Donc, non, je n'ai pas été bouleversé. Il euh, n'y a pas une émotion qui m'a bouleversé. Je suis bouleversé. J'ai eu très peur. Je suis très triste par ce qui vient de se passer. Changez votre phrase. Au fur et à mesure, à force de le refaire, à force de vous corriger, à force de refaire la phrase, vous allez abandonner l'ancienne version. Et ça va avoir des conséquences positives sur vos émotions, et sur, sur vos pensées et sur vos comportements. C'est ok ça Donc, un, on change notre manière de parler. Deux, utilisez vos émotions. Et pour ça, il y a trois choses. Première chose, identifier l'émotion. C'est là où je vais devoir causer une seconde de euh, ce qu'on appelle l'émotion raquette. C'est que euh, si euh, on nous a appris que la colère, c'est pas bien. Souvent, ça c'est pour les filles. Si on nous a appris que la tristesse ou la peur, n'importe quoi. Alors, le résultat des courses, c'est que quand on est dans une situation où l'émotion authentique, l'émotion juste, c'est celle-là, nous allons faire des efforts convulsifs, très intenses parfois, pour cacher l'émotion et la remplacer par soit une version dérivée, non, je ne suis pas en colère, je suis un peu agacé, soit par complètement autre chose. Exemple, cette femme avec qui je travaillais un jour et qui font larme, alors qu'elle m'a raconté une anecdote dans laquelle, a priori, L'émotion logique, mais c'était vu de ma fenêtre, donc j'ai vérifié. L'émotion logique était la colère. Donc je lui dis, je ne sais plus du tout comment elle s'appelait, de toute façon, même si je le savais, je ne le dirais pas. Euh, Martine, euh, euh, qu'est-ce que tu ressens comme émotion Elle me regarde, elle, les yeux bouffis de larmes. Les gens qui sont dans la salle me regardent comme si j'étais fou. Elle me dit, bah, ça joue, alors je suis triste. Je dis, oui, je, je sais bien, c'est ça que ça a l'air, mais mm, en même temps, par rapport à ce que tu décris, je ne comprends pas pourquoi tu es triste. Et vraiment, elle prend euh, 20, peut-être 30 secondes. Moi, elle dit oui, en fait, je suis pas triste. Je suis très en colère. Je suis très, très, très. Et elle monte, elle monte. Puis, ok, ok. Passe pas dans la rage. Maintenant, qu'est-ce que tu veux par rapport à ça Mais je veux qu'il arrête de me faire chier. <rire> et donc, on a travaillé sur qu'est-ce qu'elle allait demander à cette personne, en faisant attention à ce qu'elle parle de ses comportements et de son ressenti à elle. C'est ok là-dessus. Donc Posez-vous la question, quelle est l'émotion que je ressens ici et maintenant Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais quelle est l'émotion juste Qu'est-ce que je ressens vraiment comme émotion Puis, utilisez ce que je viens de vous dire. Je vous ai parlé de la colère que j'ai ressentie hier soir, euh, après, euh, après un rendez-vous que j'ai eu. et en fait, ça m'a tourné dans la tête, et ce matin, j'étais toujours avec ma colère, j'ai fait, bon, bah, si la colère est toujours là, c'est que j'ai rien fait pour qu'elle disparaisse. Et donc, j'ai réfléchi, j'ai fait, ok, la colère, elle est contre moi, parce que je n'ai pas mis en place tel truc protecteur, donc pour les prochaines fois, voilà comment je vais faire. Et puis, j'ai toujours la colère qui reste là. Je me dis, il y a autre chose. Et je réfléchis de nouveau. Et je me dis, ah oui, ça y est, j'ai trouvé. En fait, il y a un risque résiduel pour telle situation, et donc, j'ai mis en place des mesures protectrices, pour moi et pour les autres, dans telle situation. La colère a instantanément disparu parce qu'elle avait fini son usage. Ça va là-dessus cool, cool. Bon. Alors, il nous reste 10 minutes. Voilà ce que je vous propose par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Et a priori, euh, si, si vous, soit vous la tapez, soit euh, je pense que même que je peux vous filer le micro. Est-ce que c'est si simple que ça? Oui. Et, c'est aussi simple que je viens de vous le décrire. Et... Il faut reprendre les bonnes habitudes. Il faut prendre de bonnes habitudes. Et parfois, quand on a été petit, et eh ben en fait, euh, on... quand on a appris des choses différentes de celles que je viens de vous montrer, quand on était petit, ben ça prend un peu de temps de mettre en place les nouvelles habitudes. Bien sûr, bien sûr. Euh, il m'a fallu quelques temps <rire> entre le moment où on m'a expliqué ça, j'ai fait mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Et le moment où j'ai réussi à faire ce que je vous ai expliqué euh, comme exemple concernant sur la bonne utilisation de ma colère. Mais par exemple, euh, euh, dans les phrases qu'il vaut mieux changer, je vous invite à arrêter de parler de gérer vos émotions. Ça ne veut rien dire. Il ne faut pas les gérer. Il faut les utiliser. Gérer, on a l'impression que rebelote, on essaie de la mettre dans un petit placard bien rangé. Non, il faut en faire quelque chose et une fois qu'elle va avoir fait son usage, elle va disparaître. Donc, en fait, quand on veut la gérer, c'est comme si on essayait de l'entretenir. Ben donc, par définition, on va rester coincé dans la situation qui est à l'origine de cette émotion. Ça voilà. va Nadir, est-ce que ça répond à « est-ce que c'est simple ?» Oui et non. Oui. Alors, je, on va dire que c'est un sourire. Je ne suis pas expert en émojis, mais... Euh, est-ce que quelqu'un veut poser une question Simple. Oui, c'est simple. Yes. 51, allez, allons-y. Pas toujours simple, d'identifier l'émotion réelle quand elle était interdite, enfant, exemple, colère. Yes, exact, bien sûr, ce qu'on appelle des méconnaissances en analyse transactionnelle. Euh, c'est de plus en plus facile, en fait. C'est de plus en plus facile. En général, ce que moi je constate, hein, les gens avec qui je travaille, c'est qu'en général, il euh, y a quand même certaines situations où l'émotion apparaît. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut que vous fassiez, vous, avec vous-même, ou avec d'autres personnes, mais après vous n'avez pas de contrat avec eux, moi j'ai un contrat avec eux. Mais si, ce qu'il faut que vous fassiez avec vous-même, c'est quand une émotion sort, qui n'est pas habituelle chez vous, au lieu de faire « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ben, ?» Vérifiez si l'émotion est sortie à juste titre, si vous l'avez utilisée, c'est un deuxième point, mais déjà si elle est sortie à juste titre, et à ce moment-là, mais félicitez-vous Faites-vous ce que font les Espagnols, j'adore ça <rire> Les, les Américains disent se faire une petite tape sur l'épaule, moi je préfère les bisous des Espagnols, ça me parle plus. Bon, donc, euh, félicitez-vous, et donc, vous allez faire ce qu'on appelle chez nous, euh, vous donner une permission. Et donc, la fois d'après, il est probable que l'émotion va apparaître un peu plus tôt, et un peu plus tôt, et un peu plus tôt. Et la bonne nouvelle, c'est plus elle apparaît tôt, plus vous la laissez, plus vous l'identifiez tôt, moins il y a de risque qu'elle passe en mode explosif, trop fort, démesuré. Et je vous rappelle que c'est la question d'aujourd'hui, Comment faire pour éviter que les émotions nous débordent Yes, ça va Oui, dit Yolen. Si l'émotion sort, ça peut être efficace. Oui, si elle sort, mais pas que. Il faut que l'émotion apparaisse et que vous en fassiez quelque chose. Exemple de la colère. On va imaginer que euh, euh, quelqu'un a fait quelque chose qui m'a mis en colère. Avant, ce que je faisais, c'est... Vous êtes des boudins et à un moment, je faisais, de toute façon, c'est qu'un con, j'en ai marre, plus jamais, je ne veux plus le voir. Donc ça, c'est de la rage. OK La rage coupe la relation. La colère préserve la relation. Parce que la colère, aujourd'hui, c'est tout de suite, je dis à la personne, écoute, ce que tu viens de faire n'est pas OK pour moi, je te demande d'arrêter ça et de le remplacer par ça. Comme ça, toi et moi, nous allons pouvoir rester en relation. Est-ce que c'est OK pour toi vas tu le faire. Là, je suis en colère. Ça va Donc, l'émotion sort. Pff, après, la perception que chacun d'entre nous a comme émotion, c'est assez flou. Il y a plein de gens, quand ils voient ça, ils vont me dire, mais ça, c'est pas de la colère. Yes Donc, moi, pour moi, je considère que le plus important, c'est que vous l'identifiez et que vous en fassiez quelque chose. Ok Pff. Tu es d'accord avec le lien C'est une question ou ce pas une question <rire> « Tu es d'accord avec le lien que certaines personnes font entre une émotion et une douleur ou gêne physique. Exemple, colère, douleur au ventre. » Alors, euh, euh, je suis d'accord avec le fait que toutes les émotions ont une manifestation physique. Oui, il y a des euh, graphes euh, hyper intéressants. Tiens, bah, du coup, je vais en publier un dans le groupe euh, « Communication efficace euh, » sur LinkedIn, si jamais euh, vous êtes sur LinkedIn et que euh, euh, vous voulez rejoindre ce groupe. Euh, il y a des, des, des cartes où on voit les flux euh, les, les sanguins dans le corps humain en fonction des émotions. Et euh, ces, ces cartes, enfin ces représentations-là, euh, euh, montrent des zones plus rouges quand il y a un afflux de sang et des zones plus bleues quand au contraire le sang se, euh, se, se, se rétracte des, souvent des extrémités. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle d'une peur bleue <rire> ou d'une peur froide. C'est parce qu'en fait, le sang revient à l'intérieur, vers les organes centraux pour préserver le corps humain et pouvoir dégager très vite. Okay euh, alors que la colère, au contraire, effectivement, on dit qu'une colère monte et quand on regarde ces cartes, on voit que c'est tout le haut du corps qui devient tout chaud. Alors qu'en fait, moins dans, dans le bas. Ça va euh, Est-ce est que ça répond à ta question, Lucie euh, Je complète par rapport à ta question, Lucie. Euh, quand même, euh, attention, quand on parle de douleur, c'est probablement que ce sont des émotions qui n'ont justement pas été utilisées. Et donc, comme elles restent là, et qu'elles bouclent, et qu'elle boucle, et qu'elle boucle. Alors en fait, au bout d'un moment, la manifestation est une douleur. Style ulcère, style en avoir plein le dos, ça dit vraiment là où l'émotion est venue s'enquister, en fait. Je, je, je, je précise ce que je viens de dire. Quand effectivement il y a douleur, c'est plutôt pour moi l'indicateur que l'émotion n'a pas été utilisée, et que donc elle s'est enquistée, enfin, elle est venue euh, dure. Euh, tout le monde colle le colle dans les émotions, même les livres pour enfants, ça je ne sais pas de quoi on parle, euh, mais je coupe le téléphone, j'aurais dû faire ça avant comment peut-on gérer au mieux euh, donc Cécile je veux bien que tu précises ce que tu veux dire comment peut-on gérer au mieux une émotion par exemple colère qui intervient juste avant une prise de parole il ah ah euh, ne ben, faut pas démarrer sa prise de parole et utiliser l'émotion, utiliser c'est à dire en faire quelque chose tout de suite je vais du dégoût ah oui le dégoût bien sûr je retire la batterie voilà euh, comment peut-on. Donc, comment est-ce que je fais pour. On ne la gère pas, on l'utilise et euh, on utilise cette émotion en faisant quelque chose pour rétablir tout de suite. Maintenant, euh, la nouvelle qui arrive au dernier moment, ça signifie, vu de ma fenêtre, et Annie, je crois bien que tu as fait cette formation, que vous n'avez pas respecté la règle que je donne, qui est qu'une demi-heure avant une prise de parole, plus rien ne doit venir nous perturber. Donc, en fait, nous ne devons pas jamais. Avoir, par exemple, le téléphone allumé ou jeter un dernier coup d'œil sur les mails et avoir le risque d'avoir un truc qui arrive et euh, qui, euh, qui nous, qui nous bastre Est-ce que ça répond mieux, dit? Euh, euh, et euh, si j'en profite, je vois Cécile. Oui, oui, le dégoût. Bien sûr, le dégoût n'a rien à faire dans les émotions. Le dégoût, c'est un sentiment. Yes. Ah oui, j'avais pas vu la ligne dessus. Euh, autre chose, autre question Allez, j'en prends une dernière parce qu'il est 57. Et la lame facile quand on est blessé. Euh, blessé est un mot piégeux. Je vous invite à ne pas parler, à ne pas dire que vous êtes blessé. Blessé, la seule blessure, c'est la blessure physique. Or, à ma connaissance, quand on dit « je suis blessé » parce que tu viens de dire, parce ce que tu viens de faire, ou « tu m'as blessé », ben, en fait, vous n'êtes pas en train d'avoir du sang qui coule par terre. D'accord Donc, en fait, quand on dit « je suis blessé », probablement qu'on euh, n'est pas connecté à la vraie émotion. C'est une manière classique pour ne pas se connecter à sa vraie émotion du moment. Au lieu de dire, exemple, je suis en colère, parce que vu de ma fenêtre, il y a des chances que ce soit la colère. Au lieu de dire, je suis en colère par rapport à quelque chose que tu as fait, on se met en mode victime et on dit, je suis blessé parce que, par, par toi, tu m'as blessé. En plus. Donc là, euh, supprimer cette phrase qui ne veut rien dire et repartez sur, en fait, c'est quoi l'émotion. Et du coup, il y a des chances que ce soit effectivement la colère et donc ce ne sera pas la larme qui va sortir. La larme jouerait de nouveau un rôle de substitution pour surtout ne pas aller toucher la colère, parce qu'on m'a expliqué que la colère, c'était pas bien. Qu'en penses-tu, Nadir Et les autres, hein vous avez le droit de... <rire> ok, cool, cool. Bon, jeunes gens, il est 13h59. Alors, euh, par rapport à ce webinaire je vais poster le, le, le, le replay, si vous voulez le regarder, sur YouTube, le temps qu'il soit monté proprement. Donc ça, je pense qu'en fin d'après-midi, il sera sur YouTube. Deuxièmement, donc pour être tenu au courant de ça, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne, à ma chaîne YouTube. Ensuite, euh, si vous avez des questions, des besoins, des euh, compléments euh, d'informations utiles, vous pouvez me contacter par mail. Et le plus mieux, le truc que je préfère, le truc que je vous demande, c'est plutôt de vous connecter, de demander à être euh, inscrit au groupe communica... euh, Communication Efficace sur LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn ou sinon. Allez-y, il n'y a pas longtemps, euh, il y a quelques jours, quelqu'un m'a avoué qu'il s'était enfin inscrit sur LinkedIn parce qu'il voulait joindre, euh, rejoindre ce groupe. Euh, il en a d'ailleurs profité instantanément pour me poser des questions pour sa prochaine prise de parole. Donc, c'est à ça que ça sert ce groupe, c'est pouvoir répondre à vos questions, à vos demandes euh, et que tout le monde puisse profiter euh, du, du résultat. C'est pour ça que ce groupe est fermé et qu'il y a des règles strictes concernant la confidentialité. Voilà, je vous remercie beaucoup. Inscrivez-vous sur mon site, vous pouvez en profiter pour télécharger un guide sur trois, trois règles utiles pour la communication. Euh, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube et euh, inscrivez-vous sur le groupe LinkedIn. Tout ça pour que moi j'ai du matériel pour pouvoir continuer à vous apporter des choses. Je vous remercie beaucoup et à tout bientôt. García.